Bonjour à tous, euh, je me présente, je suis Romain Marchat, j'ai 23 ans. Euh, je suis là aujourd'hui eh pour vous raconter mon parcours. Donc j'ai commencé euh, avec un baccalauréat scientifique euh, et j'ai poursuivi euh, eh bien, avec un DUT Génie Chimique Génie Procédé à Toulouse. Mon attirance, donc pour la physique chimie m'a naturellement donc, bien porté vers ce DUT que j'ai réalisé à Toulouse pour eh bien, le côté un petit peu attractif de la ville. Euh, ensuite, le DUT pendant le DUT, j'ai pu euh, me rendre compte que euh, le génie des procédés était vraiment euh, très intéressant et donc c'est pourquoi euh, j'ai poursuivi euh, en école d'ingénieur euh, à l'INSIA-7, à Toulouse également. J'ai réalisé cette école euh, en alternance euh, et euh, cela a été vraiment euh, très intéressant et aujourd'hui euh, eh je suis euh, diplômé de l'INSIA-7, qui est une école donc, de génie chimique à Toulouse euh, et je travaille au sein donc, de la société SILAB à Brilagaillon. Tout d'abord, je souhaitais effectivement faire un Bac plus 2 à l'origine. C'est pourquoi je me suis orienté vers un DUT. Qu'est-ce que je peux dire La relation en fait, avec les enseignants est vraiment intéressante. On n'a pas, eh pas de barrière avec eux et ils sont vraiment à l'écoute. Et ils nous portent effectivement vers la sortie du DUT on a possibilité effectivement en plus de discuter avec eux sur notre carrière professionnelle, du coup c'est très intéressant et d'ailleurs c'est grâce à ça aujourd'hui que j'en eh suis là. De plus, je suis quelqu'un qui est quand même assez concret, et eh bien c'est pourquoi j'ai choisi également le DUT, on a vraiment un côté pratique qui est très important et du coup intéressant pour eh bien, derrière pratiquer au mieux bien, le métier dans le génie chimique, le génie des procédés. Je suis donc aujourd'hui chez SILAB, en tant que chef de projet, génie des procédés. Mon métier consiste aujourd'hui à prendre en main différents projets donc bien de différentes tailles, issus de la production mais également de la direction. Et donc je gère toute la partie du projet, budget, planification. Et cela se fait en collaboration directe avec les techniciens en production. Ils me soutiennent du coup et bien sur les phases pratiques des projets et également sur forts d'innovation. Pour des projets futurs. Ma relation avec eux est vraiment incroyable, puisque, du coup, étant issu de la même formation qu'eux, nous nous comprenons très bien, et ce qui fait que j'adore mon métier, du coup, en tant que chef de projet chez SILAB.